Bonjour, l'intention de cette vidéo est de vous présenter le contenu de la boîte de Miki Miki. La pièce principale, c'est la carte de microcontrôleur Miki Miki. Alors, la première chose à faire, c'est de brancher le port mini-USB dans la prise derrière et de brancher la prise USB dans un branchement de l'ordinateur ou d'un appareil infonuagique. On se sert aussi des fils avec des extrémités de pince afin d'établir le contact. Alors on pourra se servir soit de la commande flèche vers en haut, flèche vers en bas, à gauche, à droite euh, ou de la barre d'espacement. Pour le clic de souris dans Scratch 3 présentement ce n'est pas disponible. Il faut aussi brancher un deuxième fil dans la plaque grise, donc au bas, pour faire la mise à la terre. Vous avez aussi dans la boîte des petits fils blancs, donc qui n'ont pas de pince crocodile. Ils sont utiles pour faire les mini-branchements ici derrière, dans les connecteurs directement, et les relier à notre projet. Vous aurez plus de détails sur les projets sur le site Internet. Il y a aussi quelques petits collants qui pourront nous être utiles pour faire des projets et surtout faire de la décoration. Une, un guide rapide en français pour commencer, et bien sûr, le contenu de la boîte Miki Miki. Alors, je vous souhaite une bonne expérimentation.